Salut, c'est Nicolas de l'UTBM. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre des étudiants de quatrième année qui sortent tout juste de leur premier semestre de stage en entreprise. Ils en auront deux durant leurs cinq ans de formation et ils passaient aujourd'hui leur soutenance de stage. Certains d'ailleurs ont les chocottes. Allez, venez, je vous emmène voir ça. Théo, salut. Bonjour. Tu sors juste de la salle. Tout juste. Alors raconte-moi, toi tu étais chez Artevia du côté du banc, c'est ça Oui, exactement. C'est quoi Artevia Alors Artevia c'est une entreprise qui fait de l'instrualisation, donc qui font des outillages euh, type des chariots qui vont aider à la manipulation pour la fabrication de pièces dans des dans grandes entreprises. Qu'est-ce que tu y faisais euh, pendant ce premier stage je faisais beaucoup de conceptions 3D et euh, relation avec le client, avec euh, aussi euh, nos fournisseurs pour euh, faire un chiffrage et obtenir le meilleur prix. Qu'est-ce qui va te servir dans la suite de tes études Alors j'ai appris à trouver des solutions très rapidement, à mettre en place mes idées en 3D et en 2D assez rapidement. J'ai aussi euh, fait euh, toute une partie budgétaire qui m'était inconnue avant et du coup ça m'a appris toute la gestion des finances qui sont importantes je pense pour la suite de mes études aussi. Alors toi Omar tu nous viens du Liban, tu es étudiant en UTBM en mécanique et tu as fait ton stage dans le secteur du biomédical, c'est ça Oui, c'est ça. Une société qui travaille sur le développement de deux dispositifs médicaux innovants. En fait, moi, mon stage, c'était de développer un dispositif médical. Et euh, en fait, ça m'a apporté plein de choses sur le niveau d'autonomie dans le travail, dans le travail en équipe aussi. Et euh, j'ai maîtrisé des logiciels dans la conception mécanique qu'on n'a pas vu là tu aimes Alors Lionel, toi également, tu sors de la soutenance. Et tu étais euh, tout près d'ici hein, pour ton stage, c'est ça oui, C'est exact, j'étais à Forestia, à J'étais au service maintenance, euh, je gérais donc euh, une équipe de techniciens chargés d'assurer le bon fonctionnement de toutes les lignes de production du site. Alors j'ai beaucoup gagné en connaissance de management, comment gérer une équipe et surtout gagné en autonomie, gagné aussi en organisation. Alors tu sors de la soutenance, comment ça s'est passé d'après toi Ça s'est passé plutôt bien, ah. je crois que c'est bien parti. Bon, bah génial, hein. on te souhaite le meilleur pour la suite. Hein.